Ben, merci à tous d'être venus aussi nombreux et euh, donc aujourd'hui je vais vous présenter euh, Vue 3 donc qui a été réalisé il y a à peu près euh, un an et demi maintenant et les impacts qu'a eu cette version sur son écosystème dans sa globalité. Alors ça va pas être un talk où je vais montrer énormément de code, c'est pas un talk vraiment vraiment très très, très technique c'est juste un, un talk qui va vous présenter euh, ben, la, les nouvelles fonctionnalités de Vue 3. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Nicolas Frizarin, je suis euh, développeur advocate et engineering manager euh, chez Sphere. Alors surtout, n'hésitez pas, on a un beau petit stand, venez faire un tour pour récupérer des, des cadeaux, tourner une roue aussi, et puis vous allez avoir de, de, super, euh, de super goodies. Et je suis également membre de la fondation OpenJS, et donc, euh, voilà, je contribue beaucoup euh, à Node et puis euh, à son écosystème. Alors, euh, la présentation va se faire en plusieurs points. Déjà, on va, je vais vous montrer ce que Vue ce 3 apporte et surtout euh, comment ça a été intégré. Et puis, euh, on va voir différents impacts, notamment ben, dans les design system libraries, donc ce sont quand même ce qu'on utilise le plus souvent pour gagner en temps de développement. On verra comment le routing s'est adapté à Vue 3. On fera un petit détour pour gérer les formulaires, parce que les formulaires font quand même partie intégrante de nos applications, c'est ce qu'on fait le plus souvent généralement, au moins pour récupérer des données. Et puis, euh, on verra un petit peu de State Management et les nouvelles recommandations sur, pour développer des projets en vue 3. Alors déjà, qu'est-ce que vue 3 donc vue 3 c'est pas juste, c'est pas simplement une nouvelle version, ça apporte beaucoup de choses et la première chose que ça va apporter c'est la Composition API et TypeScript. Donc la Composition API c'est la nouvelle façon d'écrire nos composants. Il y a également la Suspense API, donc c'est encore une API qui est expérimentale, mais elle va bientôt ne plus l'être dans tous les cas. Et euh, ça, par contre, ça nous permet simplement de gérer nos composants euh, asynchrones. Et enfin, on verra une nouvelle API qui est le Define Async Component, qui, elle, est une API qui permet simplement de créer des composants asynchrones, mais vraiment d'une manière très, euh, très ludique. La Composition API, c'est fait pour créer du code qui est hautement réutilisable, de base. Donc, déjà, avant de se dire la Composition API va remplacer totalement l'Option API, c'est pas du tout le cas. Les deux vont cohabiter, on va juste les utiliser d'une manière, euh, pas de la même façon en tout cas. Donc l'Option API, elle n'est pas des précatides, c'est ce qui fait qu'on a aimé vue, et donc ça va rester encore un bon moment. Et on va vraiment l'utiliser pour des applications qu'on dit stateless, donc sans état, ou des composants sans état, ça peut être des entêtes, des bas de page, des menus, des bouts des boutons, tout ce qui nécessite pas d'état en fait. Et puis pour des applications qui vont aller de petite à moyenne taille. La Composition API elle, elle est plus destinée pour des applications, en tout cas des composants où il y a besoin d'un état, donc Stateful, et des applications qui sont larges, parce que l'idée c'est de composer. Elle est aussi là pour Enlever les lacunes qu'il y avait sur l'API des mixins. Juste pour rappeler, en vue 2, les mixins c'était ce qui permettait de partager du code entre composants. Mais on a vu que c'était pas ce qu'il y avait de meilleur en termes de performance et aussi euh, en termes de refacto. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les changeait, on avait des impacts un peu partout. Là, on, on s'est dit, on va essayer de, de combler cette, ces lacunes. Ça nous permet la composition API d'avoir un bundle qui est vraiment petit en production. Donc, ça, c'est notamment grâce au tree shaking. Et surtout, le must du must, c'est d'avoir un meilleur typage dans nos composants. Et ça, c'est vraiment parfait pour nous, développeurs. C'est une, une expérience qui nous permet de catcher au plus haut les erreurs avant de bundler. Alors, d'après Wikipédia, la, composer, la composition, c'est composer, ça veut dire mettre les choses ensemble. Et euh, pour moi, je pense que c'est la meilleure définition parce que ça a été défini comme ça. Et c'est ça qui fait la, la force de la composition API. Donc qu'est-ce qu'on a si on fait un amalgame avec des LEGO Au début, on a des petites pièces de LEGO, on les assemble, et quand on les assemble, ben, ça nous fait des plus grosses pièces de LEGO, et ces plus grosses pièces de LEGO, quand on les assemble, ça nous fait cette magnifique ville. Et bien, la composition API, c'est exactement la même chose. On va créer des petites fonctions qu'on va assembler. Cet assemblement va nous créer des fonctionnalités. Et les fonctionnalités quand on les met ensemble, ça fait une belle application, performante et tout et tout. Alors la composition API, c'est un grand mot qui regroupe trois grandes choses en fait. Donc la composition API, c'est pas juste des fonctions, c'est une API réactive. Donc ça, ça, ça permet de créer la réactivité, la ré... enfin la réactivité oui, dans Vue. Alors la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que ce système de réactivité est extrêmement performant, il a été entièrement réécrit également, c'est-à-dire qu'avant, tout était réactif dans Vue. Ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est réactif, quand est-ce que la détection de changement va se faire et quand est-ce qu'on va render ben, les changements de nos variables. On va aussi changer dramatiquement ce qui est les Lifecycle Hooks. Donc, Pour un petit rappel, les Lifecycle Hooks, c'est ce qui permet aux développeurs de pouvoir interagir avec le cycle de vie d'un composant, c'est-à-dire au moment où on l'a inséré dans le document, dans le DOM, et au moment où on le détruit. Et enfin, on verra une toute nouvelle API qui est la Dependency Injection, et ça, ça nous permet simplement de, de faire une montée en puissance pour passer des données à travers nos composants. Alors la réactivité, en un petit morceau de code, c'est quoi Eh bien c'est ça. Donc en fait, en ligne 6, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste importé une fonction qui est une fonction qui permet de faire de la réactivité d'une variable. Et puis en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable conference name. J'ai dit que c'était une référence, que j'ai initialisée à voxd, et j'ai juste dit que cette variable était de type string. Et puis, pas de changement, c'est ce qu'on faisait déjà en vue. On interpole grâce ben, aux moustaches. Et puis tout simplement, dans mon template, eh ben, je, vais, je vais interpeller ma variable conference name. Et à ce moment-là, c'est magique, on va avoir hello vox Alors vous allez me dire, euh, ouais, je ne vois pas trop en quoi on compose ici. Et c'est vrai. Parce que la composition, en fait, c'est sortir... La puissance de la composition API et de la réactivité, c'est que maintenant, on peut sortir ce morceau de code-là pour en faire des petites fonctions. Donc maintenant, il faut juste imaginer que j'ai créé un fichier... Euh, conférence composable, qui exporte a priori une fonction, puisque juste en ligne 7, je sais ce que je fais, j'appelle cette fonction-là, et cette fonction me retourne a priori une conférence name que je vais afficher, ici. Alors, si on fait un petit zoom sur, euh, cette, euh, <coughs> sur cette fonction useConference, on peut voir qu'on la déclare de ce, de ce style-là. Alors pourquoi use conférence Pourquoi on, on, on nomme ça comme ça Alors ça c'est une convention de nommage qui sera respectée, même si vous l'appelez Toto ça marchera hein mais c'est juste que, en termes de développement, en termes d'expérience de développement, quand une nouvelle personne va venir, au premier coup d'œil, elle va tout de suite comprendre que ceci est une fonction de composition. Donc le mot use, est un, enfin, c'est un petit keyword, et puis conférence, pourquoi Parce qu'on va jouer sur l'entité de la conférence. Donc, ici, donc je, je fais la même chose, hein, j'ai juste exporté mon, ma référence, et puis en fait, je crée une nouvelle fonction, Dans cette fonction qui j'appelle changeConferenceName, et puis là où c'est important, c'est pour modifier cette variable, je fais conférence.value. Je n'ai pas juste fait conférence égale Voxday Luxembourg, j'ai fait .value. Pourquoi Parce qu'ici, en fait, on n'a pas réellement créé une variable, on a créé une référence. Et pour accéder à la valeur de cette référence, et eh ben, il faut faire d'autres values, simplement. Sauf que là on n'a pas fait grand-chose quand même, on a juste euh, écrit une variable de type string et euh, bon, généralement on travaille avec des objets quand même beaucoup plus compliqués euh, en vue, on peut travailler avec des tableaux, des objets. Et donc comment est-ce que ça se passe quand on travaille avec des objets bah, simplement, donc, dans un premier temps je vais créer juste une interface, hein, je vais agrémenter un peu ma, ma conférence, je vais juste dire que maintenant elle a un nom et elle a un emplacement. Et en fait, là où ça change, c'est la façon de déclarer cette réactivité. Ici, j'utilise une autre fonction qui est réactive, que je vais caster avec mon type conférence. Et en fait, cette fonction-là prend en paramètre un objet et cet objet, il va, il va le transformer en un objet réactif. Donc, toutes les propriétés de votre objet vont être réactives. La petite différence par rapport à ref, outre le fait que ref prend une valeur simple, ici, ça prend un objet, c'est la façon dont on modifie les variables, les propriétés, pardon. Si on peut regarder, on voit que je n'ai pas fait conférence.value.place, j'ai juste fait conférence.place. Alors ça, c'est intéressant parce que, du coup, on peut se poser la question, comment ça se fait bah Parce qu'en fait, ça, la, la fonction réactive le fait pour vous. C'est cadeau. Et en retour, j'utilise encore une nouvelle fonction qui est tout ref. Alors, pourquoi j'utilise cette fonction Parce que comme je vous l'ai dit, ici vous venez de créer un objet qui est réactif. Déstructurer un objet qui est réactif vous fait perdre cette réactivité. Donc à ce moment-là, vue 3 vous apporte une nouvelle fonction qui va vous permettre de déstructurer un objet réactif. Cette déstructuration, comment elle se passe Bah, Dites-vous bien que pour chaque propriété qu'il y a dans votre objet réactif, vue va créer implicitement une référence pour cette propriété. Comment est-ce que maintenant je l'utilise ben, dans mon template, dans mon composant ben, De la même façon, j'importe ma fonction. Et comme vous pouvez le constater, ici ce que je fais, ben, c'est que je déstructure directement mes propriétés et je peux donc facilement les afficher dans ce template. Alors, je vois déjà la question de venir en me disant, je comprends pas que comment c'est possible ce truc là, parce que ça crée une référence. On vient de voir juste avant que pour afficher une valeur ou pour la modifier, on faisait la référence point, point value. Et puis là, bah, euh, tu fais pas point value. Alors, pourquoi est-ce que je fais pas point value? Parce que même l'interpolation a été réécrite en vue, et il le fait pour vous. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc si on, si on résume un tout petit peu euh, ce qu'on a vu, les bases de la réactivité, c'est vraiment trois grosses fonctions qui vont vous servir tous les jours quand vous allez commencer à faire du vue 3. La première, c'est ref. Sa syntaxe est relativement simple. Elle prend en paramètre ben, une chaîne de enfin un objet simple. Et ça permet de définir des structures relativement simples. Pour des structures compliquées, comme des tableaux, ou euh, des objets, des objets euh, nested, comme on les appelle, il faudra plutôt utiliser ben, reactive, structure également, son utilisation est relativement simple, c'est une fonction auquel on passe un objet. Et enfin, si on souhaite faire de la déstructuration d'un objet réactif, bah simplement on va utiliser la fonction tout ref, et cette fonction-là prend en paramètre donc, un objet réactif, et ça nous permet par la suite de déstructurer. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est OK, qu'est-ce qui se passe réellement derrière ces fonctions-là Alors, je les ai recoder rapidement, alors bien sûr j'ai pas pris en compte toute la logique euh, qu'il y a derrière réellement mais simplement ce qu'il faut vous dire c'est que c'est une fonction qui vous retourne un proxy voilà donc on proxifie simplement votre variable et donc on réécrit un tout petit peu le getter et setter pour y mettre deux fonctions la première fonction c'est la fonction track, Donc c'est à dire que quand vous allez euh, interpoler votre variable automatiquement vous êtes en train de dire à ah, vue je veux traquer cette variable donc si elle change, si la référence, la valeur de la référence change, il faut que tu re-render le template. Alors maintenant quand on va faire un point value et qu'on va réassigner, le setter est également modifié pour mettre une deuxième fonction qui est trigger. Donc là on va dire, voilà, bah, je trigger un, une détection de changement. Et donc bah, l'un dans l'autre, les deux fonctions, enfin, les deux fonctions vont marcher, vont être complémentaires et c'est ça qui va provoquer votre rendu. Au niveau des hooks, donc comme je l'ai dit, c'est la seule façon qu'on a pour interagir avec l'instanciation d'un composant et son cycle de vie. Donc en fait, pareil, ça a changé euh, dramatiquement. Ils se sont dit, on fait plus, on fait plus ce qu'on faisait avant. On va créer simplement une fonction et cette fonction va prendre un callback. Ce callback va s'enregistrer et il s'enregistre directement sur l'instance de notre composant. Donc comment est-ce que ça, ça s'écrit? Bah comme ceci. Donc on importe tout simplement onMounted et puis euh, ici bah, je réaffecte ma valeur, ma référence name et vous voyez en fait je passe une fonction de callback et ce callback là est enregistré directement sur l'instance de votre composant. L'injection de dépendance. Alors l'injection de dépendance c'est tout nouveau. Et c'est quand même relativement magique. Alors, pour ceux qui ont fait de l'angular, est-ce que quelqu'un a fait de l'angular ici Bon, tout le monde Alors, juste pour vous dire, l'injection de dépendance de vue, c'est pas du tout la même chose que l'injection de dépendance d'angular. On n'injecte pas des providers, on n'injecte pas des composants, on fait pas tout ça. C'est vraiment très easy d'utilisation. L'idée c'est quoi C'est tout simplement de pouvoir créer un client, un state client simple. C'est une, une des façons de créer un state. Côté client. Pourquoi je dis côté client Parce que euh, si vous faites par exemple du server side rendering, vous allez avoir aussi euh, votre state management, qui va se faire aussi côté serveur. Et donc, il va y avoir des, de temps en temps un problème de synchronisation entre le front et le back. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour combler ce problème-là Fait enfin, un truc super magique qui s'appelle l'hydratation. Ça, c'est pas fait pour ça. D'accord Donc, si vous, votre application reste... Une SPA classique, côté client, avec un state simple, vous pouvez partir là-dessus. Et en fait, surtout, ce que ça fait, et c'est pour ça qu'Evan New l'a designé comme ça, c'est qu'en fait, ça évite des erreurs quand on passe des données aux composants enfants. Je m'explique, imaginez vous avez un composant parent, et puis ce composant parent, il a un petit petit petit fils. Ce qu'on faisait avant, c'est soit on se disait, moi j'ai pas envie de me casser la tête avec euh, à passer les données, donc je crée un state. C'était un peu overkill, mais on le faisait. Ou il y avait des personnes, comme moi, <rire> qui n'avaient pas envie d'utiliser une lib externe juste pour ça, et qui passaient les datas de petit-fils à petit-fils. Donc ça, c'est ce qu'on faisait. Le problème, c'est que des fois, bah, on n'avait pas la donnée, on avait oublié de l'envoyer, Enfin, c'était une catastrophe. Du coup, on dit, bon, c'est pas, pas idéal. Du coup, il a dit, on va faire de l'ADI. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADI bah, Simplement, on va créer une clé qui va être un symbole. Alors, vous allez me dire, euh, juste une variable, ça ne peut pas marcher, une chaîne de caractères Alors si, ça va marcher. Pourquoi moi je fais un symbole Parce que cette clé doit être unique. Et la seule façon qu'on a en JavaScript actuellement pour créer une variable unique, c'est les symboles. Donc je crée un symbole. Après, simplement, je vais tout simplement provider cette clé, et je vais lui associer une valeur. Voilà. Et pour récupérer cette valeur-là, bah, tout simplement dans le composant enfant, je vais utiliser la fonction inject, avec ma clé. C'est quand même simple. Pas vraiment, euh, c'est pas complexe. Et donc ça, c'est cool. Et donc ça vous évitera de passer maintenant euh, des composants enfant par enfant. Alors, TypeScript. TypeScript, donc, c'est... Tout, tout Vue 3 a été entièrement réécrit en TypeScript. Ça a été un très, très gros travail de leur part. Mais en tout cas, maintenant, c'est fait. Et en fait, pourquoi ils l'ont fait ben, Ils l'ont fait pour nous. En fait, ils se sont dit un truc tout simple. En JavaScript, euh, on ne sait pas ce que vaut notre variable, on peut faire ce qu'on veut avec, un coup on met une chaîne de caractères, puis un coup on met un tableau, donc à la fin on se retrouve avec un mix, on ne sait pas trop ce qu'on a. Ils se sont dit, non, ça, ça ne peut pas marcher. Du coup, on s'est dit, on va faire du TypeScript, on va typer, on va essayer d'avoir euh, quelque chose de plus euh, developer experience, on va essayer que le développeur puisse catcher facilement euh, les données, enfin les erreurs en tout cas, et donc on s'est dit TypeScript. Partons là-dessus. Et c'est super bien, parce que du coup, ça va nous permettre de définir une nouvelle façon nos inputs et nos outputs. Déjà, les, les event emitters qu'on faisait avant en vue, ils n'étaient pas du tout typés. Et puis, on, en plus, on les déclarait même pas. Comme ça, euh, s'il y avait une erreur, on ne savait pas d'où ça venait. Et par contre, on définit quand même les propriétés. Ça, c'est cool. Donc, il y a une nouvelle façon. C'est super simple. C'est avec des deux fonctions, define props, define limits, qui sont dans le scope global de votre window. Donc, vous pouvez utiliser où vous voulez. En tout cas, dans un composant, pas en dehors. Et en fait, euh, vous définissez une propriété de ce style-là. Alors, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on êtes en train de dire, je, cr... je sais que je vais avoir, pour mon composant, une propriété name requise de type string. Comment je le sais bah, bah, simplement, j'ai mis name de petit point string, ça, ça veut dire, bah, c'est <rire> une chaîne de caractères et je n'ai pas mis de point d'interrogation, donc elle est forcément requise. Pour les émetteurs, même combat, define emit, et puis, en fait, ici, ce que je fais, c'est que je vais dire, voilà, je crée un event émetteur qui s'appelle change name. Et quand je vais émettre cet event, je vais également passer une variable qui va être un event de type mouseEvent. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appeler cet, cet émetteur, il faut que je lui passe une, en tout cas une valeur qui, aura, qui sera de type mouseEvent. Alors, ça, c'est très pratique et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité en vue qui est si vous ne respectez pas le contrat, ça pète un avertissement dans votre console. Alors, uniquement en développement. Pourquoi je dis uniquement en développement Parce que quand vous allez builder votre application en production, les, type a, les types ils disparaissent. Donc il n'y a plus aucun moyen de savoir si vous respectez ou non le contrat. Mais en tout cas, en termes de développement, vous aurez un avertissement en console. Et puis pour émettre, c'est très simple, bah j'appelle « emit » avec le nom de l'émetteur que j'ai fait, « change name », et puis je passe mon « event ». Alors, pour résumer, voilà ce qu'on avait à peu près avant. D'accord Donc, euh, je déclarais un composant, j'exportais, voilà, c'est l'option API, je donne un nom, je donne des propriétés, je lui dis qu'il est de type string avec une majuscule pour dire que c'est un type primitif, required, je donne mes méthodes, et tout le monde est content, on récupère l'instance avec 10.$emid, c'est ce qu'on faisait avant. Et ça, maintenant, c'est résumé en ça. C'est cool Ça fait moins de lignes, c'est plus propre, on comprend mieux ce qui se passe. Et donc du coup, <coughs> ça sera, c'est plus simple à débuguer. Alors je vois déjà les questions venir en me demandant, pas moyen de mixer un peu les deux Bah si, on peut mixer, on peut tout faire en JavaScript. Donc on peut mixer. On va mixer l'Option API avec la Composition API. Alors vous allez me dire, euh, quel est l'intérêt Bah simplement, il y a des personnes, je peux comprendre, qui sont pas fans de la précédente écriture. Et donc on se dit, ils préfèrent rester avec l'Option API. Ça c'est cool. Par contre, il y a un autre souci, c'est de se dire que la Composition API ne peut marcher que dans le setup. Donc, il faut trouver une idée. Donc, en fait, ce qui a été dit, c'est que voilà, maintenant, vous allez définir un composant comme ça. Donc, ici, vous êtes en train de dire, bah, je vais utiliser un mix de Composition API et de Option API. Ça a bien marché, hein, je vous rassure. Vous définissez vos events, nouvelles props donc events, donc, vous savez c'est un peu plus long quand même pour tout retyper, donc je dis bah voilà euh, j'ai un event change name qui prend en paramètre un event, et euh, je vérifie bien que cet event, et euh, eh ben il soit bien défini quand je l'envoie. Donc c'est même un peu plus long que ce qu'on faisait avant. Et puis j'ai une fonction de setup, cette fonction de setup prend les props qu'on passe, plus le contexte, ce contexte, bon on va le faire court, mais prend les event emitters, euh, les slots, les attributs, etc., et puis simplement, ben, pardon, en, en faisant contexte.emit, vous émettez le, voilà C'est bon, donc c'est possible de mixer. La Suspense API, c'est une nouvelle façon de gérer les composants asynchrones. C'est super cool, c'est expérimental, mais vous pouvez déjà, déjà euh, l'utiliser, elle ne va plus changer. C'est bon, on est en version quasiment stable. C'est juste, On attendre juste de, de réaliser la version 3.3 de vue pour la, mettre, pour la flaguer non expérimentale. Alors, le point négatif, comme j'ai dit, c'est une feature encore expérimentale. Les points positifs, c'est que cette idée nous vient de, du monde React. Très bien, ils l'ont. Euh, c'est un composant spécifique, il y a juste à l'appeler et c'est terminé. Ça marche vachement bien avec le vue Router. et en cas d'erreur de chargement de votre composant asynchrone, on a déjà un callback d'erreur. Donc il n'y avait pas grand chose à faire à part votre logique. Comment ça marche comme ceci. Donc là, moi, j'avais déjà, pour mon exemple, j'ai déjà euh, frappé avec euh, le vue routing. Donc, bah, simplement, j'appelle le composant suspense, et dans ce composant suspense, je charge mon composant asynchrone. Ce composant asynchrone-là, si il met du temps à charger, il faut quand même afficher quelque chose à l'utilisateur. Et ça, c'est grâce au template avec le fallback. Alors, pourquoi on affiche quand même quelque chose à l'utilisateur bah, Simplement pour une règle très simple. Le web maintenant il a des signes vitaux qui s'appellent les Core Web Vitals et ces Core Web Vitals il faut les respecter et il y a une de ces, de ces propriétés qui est le Largest Contentful Paint et ça c'est le, le premier bloc premier gros bloc rendu à l'utilisateur et donc dans ce cas là il vaut mieux que afficher vite fait quelque chose à l'utilisateur avant que vous ayez quelque chose de négatif en cas d'erreur très simple on error capture donc on est en train de bah de capturer l'erreur, on lui passe un callback avec notre propre logique. Bon, ici, je ne fais pas grand-chose, hein, je fais juste error.value égale true. Pas, pas une grande logique, quoi. Ashing components très simple, c'est une nouvelle façon de définir nos composants asynchrones, et c'est vraiment simple à utiliser. Déjà, on appelle la fonction defineAsyncComponents avec un objet de configuration. Première configuration, loader. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ici, on est en train de chercher le composant vue qui sera asynchrone. Deuxième propriété, le loading component. Donc là, on est en train de simplement dire quel composant à afficher pendant que ça charge. Voilà. En cas d'erreur, il faut bien donner un error component. Ça, c'est. Ça arrive à tout le monde quand il y a des, des problèmes. La propriété delay vous permet de dire à partir de quand j'affiche un loader. Donc ici, 200 millisecondes. À partir de quand je considère que le temps de chargement est trop long et que je dois afficher mon composant d'erreur, propriété timeout. Ce qui est assez cool c'est que vous pouvez également l'utiliser avec la Suspense API. Donc si vous mettez Suspensible à False, c'est-à-dire que c'est vous, vous qui gérez l'erreur, le, euh, etc. Si vous ne déléguez pas à la Suspense API. Si vous mettez Suspensible à True, vous déléguez à la Suspense API. Alors juste comme ça, attention, parce que euh, ce, ce petit truc, ça peut vous coûter cher quand même. Si vous, par défaut, c'est à True, donc faites bien attention. Et enfin... Une petite fonction d'erreur très simple qui prend l'erreur en paramètre, deux autres fonctions retry fails le nombre de fois où vous avez réessayé de le charger. Ici la logique est relativement simple. Je check juste si j'ai une erreur d'erreur de, de, de, de get de getting de request et puis euh, si c'est si j'ai déjà essayé de le faire plus de trois fois, ben j'arrête. Sinon ben je continue quoi. Je réessaye. Je m'obstine. Un gros impact sur les librairies design system. Pourquoi Et ben voilà. Ça fait un an, c'est toujours en progrès, ça n'avance pas. On a une promesse de Vutify qui devait être livrée là, bon, c'est toujours pas livré. Euh, donc, en tout cas, si vous voulez demain migrer vos applications, faites bien attention. Si vous utilisez ces librairies là, c'est mort. En tout cas, il faudra changer. Donc, actuellement, ce qu'on a, Vutify, c'est encore en bêta 3.0, bêta 4, ça va arriver. Vue Bootstrap 2.22.0 et Vue Material qui est encore en 1.0.0 bêta 15. Ça fait un an qu'on y est parce qu'il a forqué le projet, il en a créé un autre pour faire la compatibilité Vue 3, mais ce n'est pas, pas encore au point. Si vous voulez échanger, il y a quand même des librairies qui existent et qui ont déjà migré et qui sont parties, même qui ont été créées à base de Vue 3. Donc naïve, ma préférée chez moi c'est euh, Designs Vue. Alors pourquoi Parce que cette librairie est, est euh, déclinée sur les trois frameworks, React, Angular et Vue. Donc, vous avez le même design pour, euh, pour tout. Bon, ça, c'est cool. Et Element plus UI. Au niveau du Vue Router, c'est relativement, euh, l'impact est quand même assez minime. C'est surtout comment assurer la compatibilité avec la Composition API. Donc, deux librairies maintenant. Vue Router, V3 pour les applications en Vue 2, et Vue Router Next, qui est la version 4, pour les applications en V3. C'est rétrocompatible, cest C'est-à-dire que si vous migrez, la bonne nouvelle pour vous, les options API ne sont pas déprécatifs. Donc, vous pouvez migrer en vue 3, l'Option API va marcher, et donc vos routings vont marcher. La seule façon, enfin, le seul petit problème, on va dire, c'est que la façon d'enregistrer le routing est un petit peu différente, c'est une simple fonction. Le reste, ça change pas. Donc, la manière que vous avez déclaré vos routes reste les mêmes. En gros, vous appelez cette fonction, vous copiez-coller, ça devrait marcher. Donc, ça, c'est chouette. Là où on a un petit problème, ça va être juste si ben, vous migrez sur euh, la composition API, le 10 keyword n'existe pas. Pourquoi Parce que l'option API était plutôt basé sur l'instance du composant, pas la composition API, c'est plutôt basé sur la composition. Donc, pas de keyword 10 dans le step function. Et donc, du coup, ce qu'a fait le, le créateur, il s'est dit un truc tout con. Je vais exposer deux fonctions, deux composables, je vais les livrer et ça va marcher. Et c'est le cas. Deux fonctions use UseRouter, vous les mettez dans deux, dans deux constantes et après vous pouvez les utiliser à volonté. Juste une petite indication, parce que c'est pas bien expliqué dans la doc, UseRoot et UseRouter, si vous regardez le code, ça vous fournit un objet réactif. Donc si vous déstructurez, ça ne marche plus. Donc on pense bien utiliser tout ref avec ces deux fonctions. Et puis ben, simplement euh, le classique, hein, pour récupérer euh, un paramètre, ben, je vais faire route.param.confname. Et puis si je veux euh, simplement naviguer de manière programmatique, d'accord Donc pas via un router link, mais de manière programmatique, ben, tout simplement router.push. Vous voyez, la syntaxe n'a pas changé. Donc euh, vous n'aurez pas d'un gros rework pour euh, pouvoir faire sonner le routing. Les formulaires. Qui aime faire des formulaires Personnellement, je déteste ça. C'est un combat. C'est toujours une galère avec les règles de validation. Alors figurez-vous que... Ben maintenant, on a quand même deux librairies. Les deux principales librairies, elles sont encore présentes. Vivalidate et Vulidate. Elles ont entièrement été réécrites. Parce que c'était un combat pour les faire marcher. Donc, ils les ont réécrites. Et en plus, non seulement en plus de les avoir réécrites, ils ont rajouté des fonctionnalités. Ça, c'est chouette. Donc, Vivalidate avait... Avant, un fonctionnement en High Order Component, on appelait des composants, hop, on était content, c'est ce qu'on appelait le Template Driven Form. Généralement, quand on commence à avoir des grosses applications, des gros formulaires, on préfère avoir la main dessus, et donc on fait plutôt du composant euh, qui gère le formulaire, donc c'est du modèle Driven Form. V Validate va proposer les deux, soit High Order Component, soit Composition API. Donc pour faire simple, le High Order Component, vous l'utilisez pour des formulaires de login, qui a deux champs, et pour la Composition API, c'est quand les formulaires sont beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est très simple, vous appelez ben, le form, qui est le composant. Ce form-là vous expose des métadonnées, qui va être les métadonnées sur votre formulaire, comme ce qu'il est disable, pas disable, etc. Vous avez un, une nouvelle propriété, field, donc qui va définir ben, votre input. Et lui, il exporte deux, petits, deux petites choses, non seulement il vous exporte field, et méta, donc les métadonnées, mais le field c'est celui qui est le plus important, parce que c'est lui qui va gérer le modèle. Comment est-ce que ça va marcher bah, Regardez bien, gros changement, on n'utilise plus Vmodel, on fait v Vbind. Pourquoi bah, Parce qu'en fait derrière ça, ce qui se passe, c'est que bah, simplement le field c'est une valeur réactive, donc bah, si vous bindez à la réactivité, bah, c'est réglé, ça marche. Plus besoin de double binding, la réactivité le fait pour vous. Et pour les règles de validation, généralement quand on remplit mal, on essaie de les display correctement, et bien ça c'est déjà fait aussi, par un composant error message qui va vous afficher en rouge avec une petite animation, et donc ça c'est cool. Au niveau de la composition API, bon, ben, il nous expose des fonctions de composition, des helpers, à savoir useform et usefield. Bon, je vous donne juste une indication, useForm vous, vous rend donne un handleSummit qui est le, la fonction de callback quand vous, quand vous soumettez votre formulaire. Et puis vous avez useField, donc useField qui, qui prend en paramètre ben, le nom de, de, de, votre, de votre variable, les règles, et puis ça vous exporte une valeur. Et si vous regardez, si vous faites ça comme ça, il faut utiliser un VModel. D'accord Donc pour indication, c'est pas le but du, du talk, mais useForm fait beaucoup plus que, ce que, beaucoup plus que ça. Mais ce n'est pas, pas important, de le savoir. Et vu l'idée, lui, il ne change pas. Donc, euh, il n'a pas fait de higher-order component. Il est resté fidèle à lui-même. Il a tout réécrit, mais il s'est quand même dit, moi, je reste quand même dans le modèle driven. Et donc, c'est très simple. bah Tout simplement, vous créez vos règles. Donc ici, je suis en train de dire que la conférence name est requise. Vous créez votre state. Et puis vous appelez votre fonction useValidate avec les règles et votre état. Et c'est terminé. Donc ça, ce que ça vous fait, ça vous crée un formulaire avec une propriété dedans qui est conférenceName. Voilà. Comment est-ce que ça s'utilise Au niveau du template, vous utilisez le Vmodel avec bah, votre état réactif, ici state.conferenceName. Et puis bah, pour faire jouer les règles de validation, tout simplement, vous faites v$.conférenceName.$touch à chaque fois que vous touchez quelque chose. Et ça, ça va vous lever vos règles de validation. Le State Management. Est-ce qu'on en a encore réellement besoin Qui pense qu'on en a encore réellement besoin avec Vue 3 Ok Qui pense qu'on en a plus besoin Ouais, on en a plus besoin. Ouais, <rire> On n'en a plus réellement besoin, en fait, euh, de ce state management. La seule chose pour laquelle on en a réellement besoin, c'est de se dire, est-ce que mon application euh, va être euh, server side rendering Est-ce qu'elle va être purement client Ça, c'est déjà un arbre de choix qu'il faudra faire, donc oui ou non. Si c'est non, est-ce que votre state va être petit, pas petit S'il est petit, ça ne sert à rien de mettre une libre, vous allez vous allez exposer votre bundle pour pas grand-chose. Si par contre, vous avez vraiment du server side rendering Ouais, là, vous n'aurez pas vraiment le choix de prendre une libre, ne serait-ce qu'en tout cas pour avoir la fonctionnalité d'hydratation, parce qu'à recoder à la main, c'est pas forcément évident, évident. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on en a deux, maintenant, des, des, des librairies de set management. En avant, on en avait qu'une, maintenant, on en a deux. Donc, on a Vux, et on a Pigna. Alors, Vux, euh, n'est pas des précatides, il est plus recommandé en tout cas, mais euh, vous pouvez encore l'utiliser, ça marche avec la Composition API, c'est réécrit en TypeScript, et tout ça vous pouvez l'utiliser avec la version 5. Pinia, bah, en fait c'est le créateur du v Router qui l'a créé. Et en fait il l'a créé à partir de feedback, et il s'est dit je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc un petit mot sur Pinia, la bonne nouvelle c'est il n'y a plus de mutation. Hein, parce qu'avant, avec Vux, on avait des actions, des mutations, des getters. Et puis, euh, surtout, euh, il fallait faire la différence. Action, c'était asynchrone. Mutation, c'était euh, synchrone. Mais bon, à la fin, ça reste quand même une action. Soit synchrone ou asynchrone, ça reste une action. Donc, plus de mutation. Tout est écrit par défaut. Vous allez pouvoir euh, clairement euh, utiliser TypeScript. Plus de, plus de string magic plus de slash feature, slash votre action. où On ne savait pas trop d'où ça venait, on cherchait des fichiers, mais non, en fait, c'était fait par autre chose. Et comment est-ce que c'est possible bah Ça, c'est possible grâce parce que Pina il n'y a plus de namespace et il n'y a plus de nested module, donc il n'y a plus de raison d'avoir des magic strings pour récupérer le nesting module. Donc ça, c'est cool. Et la dernière chose, les stores sont ajoutés automatiquement par défaut. Ce qui n'était pas du tout le cas avec Vux. Il fallait se le faire à la mano. Donc, que des bonnes nouvelles. C'est pour ça que maintenant, c'est Pinia qui est recommandé. Comment est-ce qu'on crée un store avec Pigna Mais c'est super simple. Simplement avec une fonction, en faisant « Define store », le nom de votre store, une fonction de setup, « Terminé bonsoir », votre set il est fait. Et ça, c'est chouette, parce qu'avant, on écrivait des lignes et des lignes quand même, on pourrait créer un pauvre store. Les recommandations de vue, vite, le nouveau bundle builder, mon collègue a parlé de Webpack juste avant, moi, je parle rapidement de VIT. Euh, VIT, c'est un module bundler. Il est plus performant que Webpack actuellement. Il est basé, il est entièrement écrit avec les ES modules. Ça, c'est cool. Euh, et c'est vraiment, c'est vraiment très, très performant. Le seul problème qu'on a, c'est que si vous faites du module Federation, des micro-fontaines, oubliez, ça ne marche pas. Ce n'est pas encore fait pour. Alors, comment ça marche Pourquoi vite Et bien, bah, simplement, voilà comment c'était fait. Avant, vous avez un point d'entrée. Il prenait toutes les routes, toutes les routes étaient liées à des modules, il buildait tout, il faisait un bundle, il faisait c'est bon, c'est buildé, je peux t'envoyer le serveur. Et eh ben c'est plus comme ça. Le serveur devient la priorité, il est déjà ready, vous le lancez, c'est prêt. D'accord Après qu'est-ce qu'on fait On fait une HTTP request sur le localhost par exemple, sur une route en particulier il va prendre le point d'entrée, il va dire, ah, telle route, ah ok, telle route est liée à tel module, ok, bah, je build que ça et j'affiche ça. Donc c'est super rapide, le hot reload marche très très bien. Et, euh, et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait On utilise les qui imports. Voilà, c'est derrière, Nuxt utilise ça pour faire les qui importent. Donc ça, il n'y aurait même plus besoin, en fait, dans vos composants, avant, vous faisiez import votre composant, et bien grâce à Vite, c'est plus la peine de le faire, il l'ajoute automatiquement, le composant. Donc ça, c'est chouette. Pour les tests, vitest, pourquoi Ça utilise le pouvoir de vite, c'est écrit aussi également en vite, ça prend la configuration de vite, et en plus, pour les, per les personnes qui kiffent Jest, c'est Jest Lover. C'est-à-dire, vous, les tests sont les mêmes, la syntaxe est la même, vous pouvez copier-coller votre test, ça va fonctionner. Ça, c'est chouette. Donc, pour résumer, vite pour vous les nouvelles applications en vue. Avant qu'on me pose la question, est-ce que le CLI de vue est des précatides Oui on n'utilise plus, c'est plus la peine. D'accord On utilise vite. Vitesse pour le testing. Voilà. VS Code plus Volar pour votre IDE. Euh, pour ceux qui utilisent WebStorm, ça marche bien aussi, mais faites attention, ils ne sont pas vraiment en collaboration avec euh, la core team de vue. Donc il euh, y a certaines fonctionnalités qui arrivent plus vite dans VS Code avec Volar que dans WebStorm. Et TypeScript. On ne fait plus de JavaScript. En tout cas, plus en 2022. Quels sont les next steps Qu'est-ce qui arrive maintenant dans euh, Vue Bon, déjà un petit un petit point sur Vue 2 quand même, la building composition API. Donc euh, pour les personnes qui connaissent un peu l'écosystème de Vue, avant on faisait euh, Vue use et euh, ceux qui voulaient faire des mixtes entre Vue 2, Vue 3, on utilisait Vue demi bien trouvé le nom ça marche bien mais alors par contre euh, des fois quand on fait des choses compliquées euh, ça marche plus bien quoi le script setup full TypeScript support, on va porter tout le code sur TypeScript pour Vue 2 les tests tous les tests de vue du du corps de vue on va être migré également sur Vitest et on va assurer une compatibilité avec vite et pourquoi on le fait et ben on le fait pour pour nous pourquoi Parce que quand il faudra migrer, et ben ça sera déjà compatible vite. Ça, ça va arriver dans la version 2.7 de vue, et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, dépêchez-vous de migrer, parce que fin 2023, le support s'est terminé. D'accord En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Est-ce que c'est vrai C'est ne pas. Pour vue 3, donc en version 3.3, on va stabiliser la suspense API. Ça, c'est une bonne nouvelle, vous pourrez l'utiliser sans avoir de problème, même si, je le répète encore une fois, c'est déjà stable, c'est juste un flag à enlever. Et, magie, magie, plus de virtual DOM. On arrête les virtual DOM avec vue. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Donc, toutes ces personnes qui utilisent les directives et qui touchent un peu au VNode, il va falloir les réécrire, potentiellement. Et donc, en fait, si on n'utilise plus le virtual DOM, on va s'utiliser du DOM. Et la gestion du DOM, comment on va la, comment on, comment on va la gérer bah, Ça va être vraiment s'inspirer de... SolidJS. Et donc, ça, c'est plutôt cool. C'est un framework qui vient de naître. Je vous conseille de regarder rapidement. Je vous remercie pour, euh, ben, pour votre attention. Je vous souhaite réellement de profiter de la fin de votre journée. Et si vous avez des questions, ben, je suis là pour ça. Merci beaucoup. c'est sur le slide où on fait du suspense. Euh... Alors, oui. Euh... Ouais. <rire> en fait, il y, y a une méthode du coup, qui est dans le composant où euh, ouais, le on capture, on ouais. euh, Si jamais dans le template, en fait, on a plusieurs suspenses, comment on associe euh, cette méthode-là en fait, Est-ce qu'on va passer dedans pour, tout, euh, pour, pour toutes les erreurs sur euh, n'importe quel suspense dans mon template ouais. dans la même ou est-ce que je peux taguer pour dire celle-là, c'est le on-error capture de ce, ce suspense-là Alors, c'est une excellente question, parce que figure-toi qu'il n'y en a que un des suspenses. Tu peux en mettre que ah ouais Donc, comme ça, es, c'est tranquille. <rire> non, il n'y a pas de question à se poser. <rire> mais ouais, mais euh, potentiellement, oui, ce qui a été décidé, en tout cas, il y a une discussion qui est faite actuellement, en tout cas sur un RRC, comme quoi on aurait la possibilité d'en mettre plusieurs, si on voudrait euh, différer. Euh, voilà. Après, il y a quand même un problème, c'est que l'écran, il euh, faut pas être épileptique, quoi, parce que du coup, tu, tu vois, ça va clignoter un peu partout, quoi. mais ce sera possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions Eh bah, ben, parfait. Merci.